Hello, salut, coucou, bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire un unbox de Shotspire, alors pas vraiment, hein, la nouvelle saison en fait de Warhammer Underworld qui s'appelle Night Vault. Allez c'est parti Ah oui juste une chose, regardez la vidéo jusqu'au bout, vous allez voir la nouvelle génération. Allez, c'est parti Aujourd'hui, on va faire un unbox euh, de Warhammer Underworld. Et donc, cette fois-ci, c'est Night Vault. Donc, Night Vault, pourquoi changer de titre Tout simplement parce qu'en fait, c'est une nouvelle euh, saison. Voilà, il faut, faut le voir comme ça. Euh, c'est quand même un corset, donc euh, vous pouvez jouer de façon totalement autonome avec. Et ça, c'est super cool. Il euh, y a bien entendu des ajouts. Hein. On va voir lesquels. Euh, notamment, euh, l'apport euh, de la magie. Euh, donc, euh, bah, c'est la suite de Chatspire. Euh, alors, c'est marrant hein, parce qu'ils ont changé quand même le nom. Alors, Chatspire c'était la saison 1 et puis Night Vault c'est la saison 2. il faut plutôt suivre le fluff hein, pour avoir une explication. Après, euh, derrière, bah, c'est dommage hein, pour les groupes Facebook <rire> qui sont créés avec Chatspire décrit dessus. Non, je pense que normalement ça ne devrait pas vraiment poser de problème. Je pense que quand on parle de Chatspire, on sait toujours de quoi on parle. Donc euh, voilà, allez hop on s'ouvre ça, on va peut-être regarder, peut regarder ce qu'il y a derrière, euh, quelle est la proposition hein, euh, qu'on qu nous fait, quelle est la promesse comme, comme j'aime à le dire. Alors la promesse c'est euh, deux joueurs, alors c'est marrant ces deux joueurs, il y a la possibilité de jouer à plus mais pas avec uniquement cette boîte là puisqu'il vous faudra un plateau supplémentaire, vous pouvez jusqu'à trois. Et moi, je tenterais bien de jouer à plus, mais bon. Euh, 30 minutes de jeu, ça c'est plutôt vrai, hein. c'est un jeu qui est très compétitif, qui est très dynamique, très nerveux. Et puis, bon bah, c'est à partir de 12 ans, parce que forcément, hein, on aime bien éventrer le bide du gars d'en face pour lui sortir les tripes. Donc forcément, c'est à partir de 12 ans. Euh, là vous avez un truc qui est super sympa Qui était déjà dans la boîte d'avant C'est la présence des deux figurines en taille réelle Et je confirme, donc ça vous donne à peu près une idée hein, Pour les gens qui commencent le hobby Ça leur permet d'avoir une, une vision de ce qu'est le jeu Vous avez le contenu, un hein, jeu de cartes avec plateau C'est vachement chouette hein. Au niveau graphisme, c'est plutôt sympa dans cette boîte, on a euh, 7 combattants euh, du côté de la Reine des Ronces. Donc, ils sont quand même plutôt, euh, plutôt bien représentés sur la table. Et en face, on va avoir euh, ben, euh, 3, 3 Storm, euh, Storm à mettre en face. Les Storms, c'est toujours par 3. Donc, euh, ça, ça ne change pas. Vous avez de quoi vous expliquer comment monter vos figurines. Vous avez des decks préconstruits pour chaque faction. Comme ça, vous n'allez pas vous prendre la tête à construire un deck. Mais c'est quand même euh, plus sympa de le faire. Et c'est fabriqué. Royaume-Uni, mon dieu qu'ils sont fiers. Allez, on va s'ouvrir ça. Alors, quand on découvre, euh, ben on retrouve sensiblement ce qu'on connaissait déjà. Alors, plutôt sympa, sous blister, on va ouvrir ça. Donc c'est sous Blister, on va d'abord euh, retrouver un euh, livret euh, de règles euh, des plus classiques avec un fluff qui est extrêmement présent euh, pour le coup. C'était déjà pas mal intéressant en fait de le, de le parcourir dans la première version, mais là dans la deuxième euh, c'est très intéressant. Je vous renvoie à la, à la vidéo qu'a fait, euh, qu fait mon confrère euh, Iggy, euh, puisque ben il a, il, a, il, a, il a sensiblement décrit tout ce qu'on pouvait retrouver dans le fluff. Bien entendu, vos pièces de euh, Spire, en l'occurrence, sont totalement compatibles euh, avec cette nouvelle version. Si ce n'est que ben, vous ne pourrez pas faire appel à la magie et que dans cette version, eh bien, il, y a, euh, il y a des cartes de magie. Donc vous ne pourrez pas lancer les sorts. Il faudra jouer de toute façon avec vos decks hein, euh, que vous aurez préalablement construits. Mais sur vos cartes, il n'y a pas de valeur de magie. Donc vous ne pourrez donc pas envoyer de sorts. Après, des orques qui balancent des sorts, euh, c'est rare. Comme d'habitude, hein, on, va, on, va, on va se retrouver avec une introduction euh, qui, est, euh, qui est plutôt, euh, plutôt bien faite, euh, une description, une description des cartes. Donc vraiment là, de ce côté-là, on n'est pas perdu. Euh, vous avez les emblèmes qui vous permettent en fait, de reconnaître les cartes, hein, si elles sont plutôt dédiées euh, aux à la sorcière, au groupe de la sorcière, au storm ou alors si ce sont des cartes communes. Donc là on ne réinvente pas la roue, hein, on reprend exactement le même principe que ce qu'on avait. Euh, la notion demain avec euh, les cartes d'objectifs, on y viendra, et puis surtout il bah, y a deux euh, y y y de nouveaux, euh, de nouveaux plateaux, et ça c'est super sympa voilà, après, bon, bah, comment jouer, euh, je ne hein, vais, vais pas vous refaire, euh, vous refaire la leçon hein. j'ai déjà, déjà présenté euh, moi aussi Shatspire sur ma page, donc je vous laisse vous référer à ce qu'on avait déjà vu ensemble et puis voilà allez en même temps, on a un petit guide euh, d'initiation prise en main rapide hop crack ça vous montre tout ce que vous avez euh, sous la main dans la boîte c'est à dire vos figurines très belles figurines on va en parler après vous avez euh, ici un hein, vos pions de gloire hein. je vous rappelle que c'est ce que vous allez amasser euh, pendant la partie vous avez toujours les pions d'activation il s'agit toujours de s'activer au tour par tour donc là il n'y a, a pas de problème euh, vous avez toujours les pions d'objectif donc là ils sont différents hein, de ceux que vous aviez avant Intégration d'un nouveau pion qui est le pion, euh, le pion faille. Donc, ce serait des trous qui s'ouvriraient, dans lesquels on tomberait. Je pense que ça a fait un rapport aussi avec euh, les nouvelles cases qu'on a vu, pu découvrir euh, dans les plateaux qui étaient vendus. Enfin, dans les plateaux. Dans le plateau qui était honteusement vendu 20 euros. Et dans lequel il y avait des cases rouges qui vous euh, procuraient euh, un dégât. Nouveau pion également, c'est un pion euh, de déviation. Donc vous voyez, vous avez les logos euh, sur, euh, sur ce pion-là euh, qui sont présents sur vos dés. Et je pense que, bah, je sais pas si c'est un sort ou si c'est le fait de soit un sort, soit un tir, soit un type hein, qu'on pourrait dévier euh, dans une direction euh, qui n'est pas choisie, qui serait aléatoire. Les nouveaux dés qui sont en fait euh, les dés de magie, donc qui eux par contre ont une typologie qui leur est propre. Et puis bah, après tout le matériel classique pour se blesser, euh, les, les pions de mouvement et, et de charge. Voilà, donc ça je vous laisse voir, euh, ça fait 4 pages, ça vous permet de vous lancer dans Shadspire. Franchement Shadspire c'est un jeu qui s'appréhende, enfin qui s'appréhende, qui, pas qui se maîtrise, hein, mais qui s'appréhende en, en, en quelques minutes. Très important, la fiche de montage. Euh, je vous, alors je ne vais pas vous montrer les pièces euh, en grappe parce que je les ai montrées, donc je vais vous les montrer, monter, il faut le dire vite. J'ai pas voulu faire appel à ça parce que je voulais l'ouvrir avec vous euh, J'ai galéré Donc euh, franchement Ne mettez pas de vous référer à, Au système de montage Parce que bah, notamment pour les sorcières C'est pas toujours évident euh, de comprendre Qui va quoi, qui va où euh, Elle est où la tête-tête, euh, il est où le cucu quoi, hein. Ok Ici euh, les plateaux Alors là on va retrouver Les plateaux qu'on verra après On va aussi également Retrouver la plaquette de pions. Bon, un grand classique. Donc, vous voyez hein, les, les, nouveaux, euh, les nouveaux pions d'objectifs. Euh, faites un tout petit peu attention à vos pions d'objectifs. Ne les mélangez pas avec, euh, avec ceux de Shotspire. Non pas qu'ils ne sont pas compatibles. Mais comme les systèmes d'impression ne sont pas totalement identiques. On pourrait repérer euh, des pions par rapport à d'autres. Moi, je ne mélangerai pas. De toute façon, il vous en faut toujours, euh, toujours que 5, euh, 5, 6, 7. Euh, vous en avez jusqu'à 9 des pions d'objectifs sympas euh, Donc voilà, peut-être pas forcément mélanger les pions d'objectifs On a toujours euh, toujours nos pièces Donc voilà, là il n'y a, a rien de neuf hein. euh, C'est euh, la même chose que dans Spire Il n'y a pas de nouveaux pions à part celui de la dispersion qu'on a, euh, qu a vu tout à l'heure Par contre, vous voyez, ils sont plus Moi je les trouve plus sympas hein. Ceux-là, les pions d'objectifs, je les trouve beaucoup plus beaux sauf qu'ils sont, euh, sont un petit peu plus finis. Euh... Voilà, ils me font envie, ouais, et ces choses-là. En plus, ceux-là, là, euh, on va avoir des décors en 3D cette fois-ci. Donc euh, ça, c'est intéressant. Ils ont compris que euh, d'autres allaient euh, s'occuper de leur faire des, euh, des enfants dans le dos. Donc ils ont décidé de faire des, des, des, plateaux, euh, des plateaux avec des décors 3D. C'est pas déconnant. Alors bien sûr, ils seront plus chers que tout le monde. Euh... <rire> Comme ils cachent du sucre Non, mais c'est vrai, ils sont chers. Mais après, c'est magnifique. Hein. Les pièces, vous allez voir, elles sont magnifiques. Premier plateau, euh, donc toujours avec les zones de déploiement. Bon, celui-là, il est plutôt soft. On retrouve les cases rouges. Hein. Donc, les cases rouges, c'est celles qu'on a découvertes dans le nouveau plateau qu'on a payé euh, honteusement 20 euros, alors que là, pour 50 euros, la boîte, vous en avez deux et vous avez tout le matériel attenant et les figurines avec. Franchement, on se demande ce qu'il aurait passé par la tête. Ils nous ont bien baisé et moi, le premier, je l'avais acheté pour vous montrer euh, ce qu'il en était. Puis comme j'étais très féru de jouer à, à 3, eh ben, je me, suis fait, je me suis fait avoir. Voilà. Autre plateau, donc celui-là il est plutôt soft, il n'y a euh, ni pion euh, de dégâts euh, dessus, euh, ni zone de non déploiement, enfin zone obstruée. Par contre voilà, ici là, c'est le premier plateau qui va à la fois constituer euh, des zones euh, de, de blessure automatique. Hein, donc quand vous rentrez dans une zone rouge, vous subissez une blessure. Et puis également, euh, ce qu'on a ici, c'est les zones infranchissables, donc c'est là que normalement on doit poser des décors. A noter qu'elles sont nettement plus lisibles que dans la version 1. Il y a un espèce d'effet de, lumière intérieure qu'il n'y avait pas dans le premier plateau. Et c'est vrai que ben, des fois, on se retrouvait dans le feu de l'action à se déplacer dans les endroits où ce n'était pas trop indiqué. Il y en a quand même beaucoup beaucoup moins et c'est nettement plus lisible cette fois-ci. J'ai gardé, euh, gardé le, le, le meilleur pour la fin, c'est celui-là. Déjà, un, pourquoi le meilleur pour la fin Parce qu'il est très beau. Euh, je le trouve de toute beauté et puis surtout il est très intéressant parce que comme vous pouvez le voir ici on a des zones euh, dans lesquelles d'ailleurs vous pourrez mettre ces décors. Hein, ces pyramides là ils vont les vendre donc vous pourrez avoir des décors en 3D. Et ce que je trouve assez sympa c'est que vous avez une espèce de trilogie là euh, de pions et puis vous avez trois colonnes, enfin trois pyramides qui, qui, qui scindent en fait. Vous voyez en condition de jeu je vois les storms qui vont être bloqués là au milieu, devoir euh, tenir euh, la zone ici ça peut vraiment être sympa. Enfin voilà, il y, y a de l'idée. Alors comme d'habitude, hein, vous mettez les deux plateaux euh, l'un contre l'autre et vous pouvez également hein, les, mettre, les mettre en, en, en décalé. Euh, C'est même d'ailleurs plutôt, plutôt intéressant de les mettre en décalé. Enfin, il y, y a des règles de déploiement qu'on euh, qu ne va pas expliciter maintenant. Voilà, au niveau des dés, euh, on ne réinvente pas totalement euh, le jeu, hein, puisque vous avez toujours euh, vos dés avec, euh, avec les symboles que l'on connaît, hein, c'est-à-dire euh, euh, le, le marteau, euh, l'épée, euh, le, le critique, le critique, voilà, euh, également, euh, également le fait de défendre avec deux valeurs ou de défendre avec une seule valeur. On a euh, le pendant euh, avec, euh, avec ici euh, les marteaux, enfin les boucliers euh, et les évasions. Donc ça, voilà, c'est euh, repris de Shadspire Origin. Bon, on a tous, enfin euh, je pense que les joueurs assidus ont tous acheté des dés euh, qui sont beaucoup plus beaux que ceux-là. Ils ont le mérite d'exister, ça sert de backup, c'est intéressant. Ici, là, on va donc retrouver les dés euh, qui, eux, sont associés à la magie. Euh, bon, il y a une espèce de bleu turquoise euh, Moi je suis pas tombé follement amoureux de ce bleu turquoise là Je vois l'idée, hein, euh, turquoise égale euh, égal, euh, égal magie euh, Bon, pas plus fan que ça Alors il y a une espèce de, de tourbillon, il y a une espèce d'éclair Et puis on retrouve, on retrouve toujours euh, le critique Et bien entendu, quand vous allez devoir euh, lancer le sort et ben euh, Sur le sort, il y aura marqué quel est le logo qu'il faut obtenir et combien de fois il faut l'obtenir pour réussir à balancer le sort du spire classique mais efficace. C'est un jeu qui, je le rappelle, est extrêmement facile à appréhender. Ah J'avais oublié un des blanc. Il y a autant de des blancs que de dés noirs. Hein. Vous ne laissez, laissez pas surprendre. Euh, ah non Il y a beaucoup plus de 1, 2, 3, 4, 5 noirs. Euh, 5 blancs et, euh, et 3 noirs. Et galère le gars <rire> Allez On va regarder les cartes. Alors... Très rapidement, hein. ce qui se passe, c'est que euh, vous allez avoir euh, un deck ici euh, préconstruit euh, qui est fait pour les storms. Donc, vous avez votre deck qui est préconstruit. Donc, comme ça, vous n'avez pas à vous prendre la tête. Vous l'ouvrez, vous le jouez. Ça, c'est immédiat, c'est direct. Ici, vous avez également un deck pour euh, les épines. Euh, euh, de la reine des ronces, hein, donc euh, ces, ces petits sbires, évidemment euh, celui de la reine des ronces est plus conséquent puisqu'il y a plus de représentants, et puis à côté bah, vous allez avoir euh, les cartes bonus. Donc au niveau euh, des cartes, on retrouve toujours dans le paquet bonus les cartes grises qui sont, je vous rappelle, en fait, des améliorations, et euh, qui sont euh, typés ici avec, euh, avec les logos. Donc quand vous avez ce logo tête de mort, ce sont des améliorations que vous pouvez mettre aux deux équipes, voire même à toutes, à n'importe quelle équipe, en fait elles sont communes, parce que vous pouvez être amené à jouer avec vos nains ou à jouer avec, euh, avec autre chose. Ça c'est pour les storms et puis, euh, et puis avec l'espèce de couronne là, euh, en fait c'est pour, euh, pour les éléments de la sorcière. Donc ça, ce sont des améliorations qui sont communes. Je vous rappelle également la grosse puissance du jeu, c'est ça. Hein, ce sont euh, les, cartes, les cartes dites euh, euh, dorées, puisque ce sont en fait les objectifs avec les pièces qu'elles vont vous apporter. Ce que je trouve génial en fait euh, dans ce jeu, et c'est vraiment là qui est tout l'intérêt du jeu, c'est que non seulement vos objectifs sont secrets, c'est-à-dire que euh, vous allez les tirer, vous allez constituer une main d'objectifs et puis vous allez les tirer. C'est vous, c'est vos objectifs à vous. Non seulement ils sont secrets, non seulement au fur et à mesure que vous les remplissez, eh ben, ils évoluent puisque vous en tirez d'autres. Donc ce que vous devez faire au début n'est pas ce que vous devez faire au milieu de la partie ni en fin de partie. Et puis surtout, ben, c'est l'intérêt des objectifs qu'on vous, qu vous propose puisque on va vous filer des objectifs, des trucs complètement aberrants. Il peut, il peut, y, avoir, il peut y avoir comme objectif par exemple que tous vos, tous vos soldats meurent. Ou que, euh, ou que vous n'ayez pas tel objectif. Ou euh, que vous l'ayez tenu, mais pas trop longtemps. Enfin bref, il y a plein de choses qui, qui se présentent à vous. Et franchement, c'est génial. On va euh, regarder les personnages principaux. Et puis, euh, je n'entrerai pas plus en détail, en fait, euh, dans les cartes. Euh, parce que il euh, bah, y a des pages qui sont beaucoup plus professionnelles que moi. Et moi, je fais juste un unbox. Et si vous voulez avoir le détail des cartes, je vous renvoie à la vidéo que Iggy va faire. Allez, on va commencer par les Storms, et donc on va commencer par Averon euh, Stormsire. Alors, euh, on trouve une première valeur ici, qui est la valeur de magie. Hein, donc la valeur de magie qui vaut 2. Euh, euh, sinon, donc, il va avoir deux armes, hein, le spectre d'Incantator... Euh, qui touche, qui a une allonge de 2, donc plutôt intéressant, il faut faire, vous lancer 2 dés, il faut obtenir euh, du marteau, et puis vous ferez 2 euh, dégâts. Euh, vous avez l'injonction qui lui par contre a une rallonge de 3, donc là ça commence à taper assez loin, mais en fait c'est un sort. C'est à dire que vous voyez ici vous avez en fait la petite vague, et euh, c'est pas une arme, c'est un sort, d'ailleurs à côté d'injonction il y a euh, un petit logo qui correspond au sort. Donc, euh, vous savez que vous avez... Alors, il y a tiré. Donc, combien il faut lancer de dés ben, Tout simplement, votre puissance euh, en magie. Et en l'occurrence, là, euh, c'est 2 Et ça va faire 1-2 dégâts. Donc, c'est plutôt sympa. Sinon, ben, il se déplace à 3. Il a euh, un bouclier et 4 points de vie. Sa condition euh, pour, euh, pour partir euh, en, en exalté... Euh, c'est euh, ce combattant euh, Réussi à lancer un sort Donc euh, ça vous engage quand même à vous lancer euh, Passablement euh, dans les sorts hein. il, faut absolument, il faut absolument penser à le faire Donc au niveau de l'exalté euh, Vous allez juste avoir le sort Qui fait un dégât euh, de plus euh, Donc oui c'est intéressant Et puis vous gagnez, vous gagnez un bouclier Donc ça aussi c'est sympa Spécialiste dans euh, l'oblitération Des malédictions Et de l'abrogation des sombres Enchantements Stormsire est un des agents des arcanes les plus fiables du dieu roi. Voilà, je vous le mets en exalté, quitte à faire. Ensuite, on va avoir euh, Amis euh, Downguard, qui euh, n'a qu'un seul point euh, de magie, par contre. Hein, donc voilà, ça nous laisse un peu imaginer, hein, ça ne va pas taper bien loin au niveau des points de magie. Ce sera soit 1, soit 2, peut-être 3, on va le voir. Euh, une première arme hein, qui est le spectre d'orage chargé qui va euh, taper à 1 Lancer euh, 2 dés, il faut obtenir le marteau et 2 de dégâts Et puis la lame des ténèbres qui elle va taper à 1 aussi Il faut faire des épées, vous en lancez 3 et euh, vous faites 2 de dégâts 3 en déplacement, 1 en armure, et enfin euh, en bouclier et puis euh, 4 de vie sa condition d'exaltation, c'est ce combattant réussit à lancer un sort là aussi. Alors, il a une capacité de sort et aucune arme qui n'en fait. Ça veut dire qu'en fait, vous allez avoir des cartes qui sont des sorts et que lorsque vous les aurez en main, vous pourrez lancer ces sorts. Hein. Il faut le comprendre comme ça. Catalyseur, action de sort, cette fois-ci avec des éclairs. Donc, ça vous dit ce qu'il faut faire. Si ce sort est lancé, vous pouvez relancer un dé d'attaque chaque fois que ce combattant fait une action d'attaque jusqu'à la fin de la phase. C'est plutôt sympa. Voilà, donc ça, c'est un des sorts euh, qu'il va, euh, qu va avoir. Ah, en exalté, ça change. Les jets, boucliers et évasion sont des réussites quand ce combattant est la cible d'une action d'attaque. Voilà, et puis il garde toujours son catalyseur. Et puis enfin, euh, troisième et, et dernier Storm, c'est euh, Rastus l'ensorcelé. Sa condition d'exaltation c'est également en fait, de lancer un sort, il a un point de magie, il a deux armes sur lui, le spectre d'orage et la lame des ténèbres chargées. La première arme touche à 1 avec 2 dés marteau et fait deux dégâts, la seconde touche à 1 également avec deux dés marteau aussi et un seul dégât. Il a 3 de déplacement, 1 de bouclier et puis 4 en vie et puis il a également le catalyseur. Hein, si ce sort est lancé, vous pouvez relancer un dé d'attaque chaque fois que ce combattant fait une action d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Plutôt sympa. Euh, de l'autre côté, lorsqu'il passe donc exalté, euh, il va avoir euh, son arme qui lance 3D. Hein, euh, L'arme liée euh, va, euh, va lancer 3D et elle va gagner fracassant. Et puis, c'est tout. Il gagne également euh, léger, euh, bouclier et évasion sont des réussites quand ce combattant est la cible d'une action d'attaque. Donc, c'est vrai que lorsque ça passe en exalté, ils sont tout de suite beaucoup plus difficiles à toucher. Allez, on regarde les représentants du côté obscur de la force. Alors, euh, on a dans ce paquet, on va avoir... 1, 2, 3, 4, 4 chaînes RAPS, 4 chaînes RAPS, je vais les comparer, 1, 2, 3 et 4, voilà, on a 4 chaînes RAPS, donc est-ce qu'ils ont euh, une différence euh, Les uns des autres euh, Ils se déplacent Alors ils tapent tous à un. Alors bien sûr il y en a un qui va euh, lancer un dé, il faudra qu'il fasse des épées L'autre il va lancer deux d. il faudra qu'il fasse des épées euh, un dé, euh, épée, et puis un marteau, d'accord Et au niveau des dégâts, c'est 2, 1, 2, 1. Donc c'est là en fait hein, que ça, ça diverge un peu hein, d'un personnage à l'autre. C'est que soit il a plus de dés mais euh, il, fait, euh, il fait moins mal, soit euh, il a euh, épée plutôt, que, plutôt que, que marteau. Bon, voilà. C'est vraiment pour dire qu'on varie, mais finalement, c'est sensiblement la même, la même puissance. Au niveau de l'exaltation, ce combattant est adjacent à un combattant ennemi au début de votre activation. Il faut savoir que ouais, les trois. pour les trois, c'est la même chose. Au niveau du déplacement, je déplace tous à trois. Ils ont tous un seul d'évasion et tous deux points de vie. Sinon, euh, au niveau euh, du texte qui est ici, c'est le même pour les trois. Ce combattant considère une case fatale comme une case normale et peut se déplacer à travers une case bloquée ou occupée, mais doit terminer son mouvement euh, dans une case vide. Bah oui, tout simplement parce que c'est des spectres et qu'en euh, en fait, ils vont ils vont traverser en fait, les espaces et, euh, et ne subir aucune conséquence. Donc ça, ça peut être sympa, hein, vous êtes derrière une partie qui est bloquée, puis foups, vous traversez et vous, et vous attaquez, ça fait un peu euh, Seigneur des Anneaux. Hein, vous vous rappelez, les, les esprits du Seigneur des Anneaux étaient, euh, étaient un peu comme ça. Euh, la condition d'exaltation, hein, je l'ai dit, hein, c'est d'avoir un combattant ennemi euh, à, à porter, et donc quand ils passent euh, il passe en exaltation, eh ben, euh, ils, vont, euh, ils vont pour la plupart... Euh, ouais, ils vont pour la plupart euh, gagner, euh, euh, gagner de la vitesse, ils vont se déplacer à 4 et ils vont avoir euh, 2 en évasion, donc ça euh, c'est plutôt intéressant, il y a un fracassant euh, et puis un recul, voilà, qui, euh, qui apparaît euh, lors de l'exaltation. Allez, on poursuit avec, euh, avec les, euh, les deux acolytes qui sont ici. Alors, euh, l'éternel pendu, je le trouve absolument euh, super sympa. La figurine est, est, est vraiment chouette. Il a la lame volée qui touche à 1 avec 2 euh, dés euh, pour obtenir des marteaux avec 2 dégâts. Ce, son, sa condition d'exaltation, c'est la même. Hein. Ce combattant est adjacent à un combattant ennemi au début de votre activation. Il se déplace à 4. C'est des personnages qui vont quand même assez vite hein, puisqu'il flotte. Il a une, euh, une évolution et puis euh, 3, 3 points de 3 points de vie. Euh, le combattant euh, est un euh, Shane Raps, donc euh, je sais pas si ça se dit comme ça. Il considère une case fatale euh, comme une case normale euh, il peut se déplacer à travers le, les, cases, les cases non bloquées à, à partir du moment où il la dépasse. Lorsqu'il est exalté, il va gagner fracassant et il va avoir 4 et 2 à la place de 3 et 2. Euh, 3 et et 1, en l'occurrence. Et puis, euh, celui-ci, là, le Varklav du Cruel, il a donc euh, une case euh, au niveau de la portée avec sa lame de guetteur, euh, deux marteaux, euh, il va faire deux dégâts, il se déplace à 3-2 et il a quatre de vie. Lui aussi, euh... ah non, il a une capacité qui est différente. Pousser tous les chain wraps amis jusqu'à deux cases. Ce combattant considère une case fatale comme les autres. Ah Par contre, il a la capacité de pousser tous ses potes euh, de deux cases, ça pour choper des objectifs ça peut être carrément mortel en un coup vous bougez tout le monde et en un coup vous prenez tous les objectifs euh, je trouve ça assez, euh, assez badass euh, et puis euh, sa condition d'exaltation euh, c'est euh, la même que les autres et il va, euh, il va principalement euh, gagner de la vitesse en déplacement et de la force au niveau de son arme The last but not the least, la reine des ronces. Alors, la reine des ronces, elle a donc deux en pouvoir. Hein. Euh, forcément, elle va lancer des sorts. Euh, au niveau euh, ici de son arme, elle a une rallonge de 2, Elle fait euh, 3 D avec euh, des épées. Et elle va donc faire 2 de dégâts. Elle a toujours la même condition d'exaltation. Hein. Dès que vous vous approchez d'eux, pouf, il se transforme direct. Elle se déplace à 3, deux d'évasion et quatre points de vie. Ce combattant considère la case fatale comme étant blablabla. Bla bla, je ne vous le redis pas. Ce sont des spectres, ils passent à travers n'importe quoi. Lorsqu'elles passent en exalté, elles tapent plus fort, elles se déplacent plus vite. Elles se déplacent plus vite. Voilà, elles ne gagnent pas fracassant ou, ou, ou quoi que ce soit. Voilà, pour ce qui était euh, des cartes de personnages, et ce sont les seules cartes que je vous présenterai dans cette unbox parce que c'est beaucoup trop euh, chronophage de vous présenter toutes les cartes. Je ferai peut-être une seconde vidéo pour vous lire en fait toutes les cartes et éventuellement parler euh, des sorts euh, qui, euh, qui s'y rapprochent. Ce qu'on va faire maintenant, c'est aller zioter les figurines en macro. Allez, c'est parti Allez, c'est parti pour la présentation des figurines. Et Je vais commencer par, euh, par les méchants <rire> et le shenraps. Euh... Je commence par celui-ci, là, le tout petit, euh, il, est, il, est, il est assez rigolo, hein. je vous rappelle un petit peu les caractéristiques, hein. il tape à 1 euh, de distance, il lance un seul dé et il fait euh, 2 de dégâts, j'ai lu les cartes, je ne vais pas recommencer, là on est là pour voir vraiment les figues. alors celui-là c'est le plus chétif euh, de tous, c'est aussi sensiblement le, le, le moins, euh, je dirais sympa, le moins, le moins top, bon voilà, il a un espèce de casque sur la tête et puis on a l'impression qu'il jaille du sol, c'est propre, mais vous allez voir qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment des choses euh, impressionnantes euh, qui, vont, euh, qui vont être présentes euh, dans ces nouvelles figurines. On continue hein, euh, toujours avec, euh, avec le Shen Raps euh, suivant. Il y, en a, il y en a quatre en tout. Hein. Celui-là, il, il est tout de suite beaucoup plus sympa, je trouve. Euh, il, a, il a une vraie pose. Et puis, euh, alors par contre, vous voyez là, il a un angle sous le, sous le bras qui est un peu, un peu dur pour moi. Je trouve pour une draperie ça fait un peu j'ai cru au début qu'il y avait une fille qui avait quelque chose à, à clipper dedans tellement c'était franc mais euh, ouais vraiment vraiment sympa euh, j'aime bien ce qu'il a autour du cou aussi cette espèce d'attache là qui lui bloque la, la mâchoire ça fait un peu euh, monstre vampire c'est vraiment sympa super figue hein. bon après c'est du warhammer hein, forcément donc on connaît toute l'excellence qu'ils ont à, à produire de la figurine alors évidemment hein, il ne pouvait pas y avoir autre chose que des délires comme ça, un mort-vivant qui porte sa propre tête avec autour du cou des pointes qui, qui jaillissent, euh, voilà ça c'est vraiment, on est déjà sur des, sur des personnages bien inspirés je trouve, euh, ça fait un peu penser au délire qu'il y avait eu avec les, avec les squelettes, hein. on, est, on est très proche. Euh, par contre, faites attention, vous allez voir, on va monter en gamme et surtout, on monte en, en, en fragilité, hein. on a une vraie, vraie fragilité des, des figurines. Voilà le dernier représentant des Shenraps. Des Donc je disais, une vraie fragilité, euh, fragile à monter, euh, fragile à, à transporter. Lui, il a été crucifié, vous avez vu, sur une, il a une croix en fait, il a encore la main plantée euh, dans la croix. C'est absolument génial. Au niveau des jointures, je trouve que c'est beaucoup plus inspiré que ça ne l'était, par exemple, pour le chaos. Je trouve qu'au niveau du, du, des personnages du chaos, c'était vraiment euh, pas top. Il y avait des jointures qui étaient difficiles à masquer. Là, les jointures sont bien inspirées, je trouve. Ils ont un petit peu suivi les, les plis de la figurine et je pense que ça ne va pas être trop difficile à masquer. Alors, celui-là, c'est une des plus belles pièces pour moi. C'est l'éternel pendu. Alors, pourquoi je la trouve belle Parce qu'il euh, y a tous les instruments euh, de sa torture qui sont présentés et euh, on... il raconte une histoire en fait, c'est vraiment une figurine qui raconte une histoire. Euh, il a encore la corde, il y a un bout de corde au sol, euh, il est enchaîné, euh, il a un masque, enfin il a une, une cagoule sur la tête parce qu'il a été pendu et qu'on a masqué son visage. Euh, voilà, il raconte quelque chose et euh, c'est vraiment ce qui est le plus marquant en fait dans cette série c'est que chacune en fait, des, des, des figurines raconte son martyr. Et je trouve que c'est vraiment super exaltant, en fait. Alors là, on découvre euh, euh, Varklav le Cruel, absolument superbe, avec son chandelier dans la main, euh, sa série de clés, et, et cette espèce de gris couronne qu'il a euh, sur le visage. Tout un ensemble de voluptes. Euh, bon, à noter hein, qu'on a quand même 2-3 euh, répétitions sur la figurine. On a les chaînes dans le dos là qui ne sont, qui sont pas très très heureuses, je trouve. Euh, voilà, c'est un petit peu les mêmes. Elles sont euh, parfaitement alignées. Mais bon, ça c'est voilà, ce est, est travail 3D hein, qui, est fait, qui est fait derrière et qui, et qui fait qu'on n'a plus la place au sculpteur euh, comme on pouvait l'avoir sur confrontation. Mais bon, voilà ça reste quand même magnifique et c'est toujours ce qui est a de plus beau. Il hein. ne oh, ah, faut pas se, faut pas se, se, se leurrer. Allez, on termine cette série avec euh, la reine des ronces qui porte merveilleusement bien son nom. Euh, vous voyez, ils ont, voilà, ils ont fait un, un système de, de roses qui tournent autour de sa main comme si elle envoyait un, un sort. Elle est couronnée, elle a, elle a une draperie énorme, elle a un visage absolument terrifiant. Euh, vraiment, c'est une merveille euh, la figurine est très très belle C'est extrêmement tendu pour la monter Et surtout pour la découper Faites attention lorsque vous allez la découper Parce que vous risquez euh, couper large Couper large et puis rapprochez-vous après Et puis, après. Euh, et puis, euh, et puis euh, bah, que dire Ça va être une véritable galère à transporter Alors c'est sûr hein, les pièces sont magnifiques hein, Mais euh, ça va être vraiment, euh, vraiment compliqué de transporter des pièces comme ça je sais pas comment on va faire, il va falloir protéger ça, mais il y aura de la classe. c'est clair et net et ça c'est pas, euh, pas le bon point, c'est vraiment les figurines les plus fragiles que j'ai vues pour l'instant euh, dans le monde de Shadspire et dans le monde des figurines tout court. Allez on discute un petit coup euh, de Rastus, bon elles sont pas peintes hein, donc elles sortent avec ce bleu absolument dégueulasse, <rire> que les choses soient claires, euh... Beaucoup plus facile à monter hein, que, que les sorcières, que les, que les esprits. C'est pas les figurines que je préfère dans, dans Shadspire. Hein. J'aime bien les, j'aime bien les Storms. C'est pas ça le problème. Mais ceux-là, je suis un peu mitigé. il bon, y a cette espèce de casque avec cette espèce de grosse volute tout dessus euh, les espèces de gros tridents en forme d'étoile. Euh, c'est pas mes préférés, moi, moi j'avais bien aimé les deux séries d'avant, euh, notamment la seconde avec les, les, ceux qui tiraient à distance, mais euh, là, euh, bof, je trouve pas, euh, pas ça top, quoi. elles sont belles, je prendrais beaucoup de plaisir à les peindre, mais c'est pas top. Allez, avant dernière figurine, c'est euh, Amis, euh, bon, plutôt sympa, elle, euh, elle, a, elle a une belle position, je trouve, elle est plutôt dynamique. Elle est équipée d'une épée elle aussi N sceptre, hein, donc on a exactement les deux mêmes types d'armes pour, pour les deux Storms entre guillemets légers. Euh, voilà, pas grand chose à dire de plus, euh, le socle est comme d'habitude très bien travaillé, hein, très bien ouvragé, donc on n'est pas en terrain inconnu hein, avec, euh, avec, ces, avec cette nouvelle version. Allez, pour Averon j'ai dû taper large, hein, parce que la figurine est beaucoup plus imposante que, que les deux autres. Surtout qu'il soulève son sceptre vers le haut. Là aussi, hein, faites attention au niveau du transport, hein, ça peut casser. C'est pas aussi épais qu'on peut l'imaginer. Euh, c'est le plus beau des trois, c'est clair. Contrairement à beaucoup, euh, moi je les préfère casqués. Et euh, je trouve que quand ils n'ont pas le casque, euh, ils, sont, ils sont un petit peu moins jolis. Mais là, en l'occurrence, lui, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment bien terminé. Il a vraiment de la posture. Et euh, il a vraiment une, une posture olympienne, quoi. On a l'impression... Je suis sûr que c'est un clin d'œil voulu. On a l'impression que c'est Zeus, quoi. Voilà. Donc, euh, pour ceux qui cherchent des proxys de Zeus, celui-ci est tout trouvé. Et moi, je pense que je vais le peindre dans ce sens. C'est-à-dire que ce sera un papy avec, avec des cheveux et une barbe grisonnante. Voilà. En tout cas très, euh, voilà, olympien. Je vois, je vois pas d'autres termes pour euh, terminer la présentation de ces figurines. Ça y est Tu veux faire partie de la vidéo Tu veux regarder de quoi on parle ben, on a parlé de Warhammer Underworld Night Vault. Et, et Ouais, incroyable, hein Et qu'est-ce qu'on doit en penser de cette, de, de cette nouvelle saison de Night Vault ah, ben on va en penser qu'il n'y a que du bon. Il y a de la magie. Ça c'est super sympa qu'il y ait de la magie. Et puis, euh, et puis ça va offrir... Et puis on va faire la fête. Et puis on va faire la fête. Et puis ça va ouvrir de nouveaux horizons. Et on va faire la fête de l'automne. On est bien d'accord. La fête de l'automne. C'est la, voilà, la fête de... Les parents vont venir. Voilà, c'est la fête de l'automne. C'est Halloween. Et comme c'est Halloween, c'est Night Vault. Allez, c'est que du bon Night Vault Underworld. Je pense Moi, si que je ça peux va... Parler, là. Attends, je termine. Je termine, puis après c'est toi qui parles. Tu diras, tu diras coucou, au revoir. Allez, Night Volt Underworld, c'est euh, vraiment du bon. Il y a des nouveaux mécanismes, il y a des plateaux qui sont somptueux. Il y a des figurines qui sont effectivement extrêmement fragiles, donc il faudra faire très attention. C'est 50 euros, c'est à acheter sans réfléchir, parce que c'est aussi bien que Chat Allez, le mot pour la fin, il est pour toi, qu'est-ce que tu veux dire Je veux dire quelque chose. dire quelque chose, tu veux dire quoi Au revoir Tu veux dire quoi C'est la fête de l'automne C'est la fête de l'automne En attendant, on vous souhaite de bons jeux, et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et vous, vous allez vous amuser et manger des bons gâteaux Ouais Vive Nightbolt. Au revoir Bye bye